Salut, je suis John Creed. Comme moi, vous avez aussi souvent des problèmes avec vos légumes. Ah Une coupure par-ci, un bout de carotte par terre... et eh bien, l'équipe des princes du shopping a l'accessoire idéal pour vous. Le Découpator 8000. Fini les problèmes de légumes. A l'aide du Découpator 8000, achèvez vos ingrédients en une seconde. Il vous suffit simplement de couper des gros bouts et le Découpator se charge du reste. J'avais pas mal de problèmes avec mes ingrédients. Je me suis blessé plusieurs fois, mes morceaux étaient trop gros. Maintenant que j'ai le découpateur 8000, ma vie de couple va beaucoup mieux. Mais attention, le découpateur peut également s'occuper de nombreux autres objets. Des boutons, des dés, une main, des pièces de monnaie, des pommes de terre, et bien d'autres. Les combinaisons sont infinies. Hum, mmh, délicieux. N'attendez plus, the... commandez le Découpator 8000. Comment découper une, une pomme Regardez cette dame faire en action. <rire> Putain mais t'es con. <rire> Putain mais c'est un goût d'oignon c'est dégueulasse. Je suis désolé mais ça va partir au bêtisier. Hein. <rire> <rire> Je crois que c'est un goût de cerise ou je sais plus quoi. Enfin, ça ressemble un peu au truc des pommes d'amour là. Ah c'est crade Mets ton doigt vers le haut, comme ça. <rire> Merde. 99. Bag it! I'm gonna pop some tags. Only got 20 dollars in my